À toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. Pour cette euh, dernière euh, conférence de cette matinée, nous avons le plaisir d'accueillir Karim Pinchon, un développeur PHP spécialisé en développement d'API. Le partage de connaissances, c'est son fort. Vous pouvez facilement le croiser à des conférences nationales en tant que spectateur ou alors devant un amphithéâtre en tant que professeur. Pour le forum PHP, il va nous présenter le protocole OpenID Connect ainsi que toutes les subtilités qui le différencient de Watt2. Mesdames et messieurs, je laisse la parole à Karim. Merci Cécile. Bonjour à tous et euh, merci d'être euh, présent pour cette, euh, cette introduction à OpenID Connect. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Karim Pinchon, je suis développeur euh, backend depuis une dizaine d'années. Je travaille actuellement à Cofréo. Euh, Société clermontoise et parisienne qui fait dans la dématérialisation de Bulletin Pay, entre autres. Vous pouvez me suivre sur Twitter si vous le souhaitez. Alors ça c'est la première fois que j'interviens dans une grosse conférence, même si j'ai déjà participé à des meet-up locaux, donc c'est une première pour moi. Je suis super content. Et aujourd'hui j'ai une petite pensée pour l'équipe de Volcamp. Volcamp c'est la première grosse conférence Auvergnate qui devait se tenir cette année pour la première fois et qui malheureusement a été reportée l'année prochaine à cause du Covid. Donc voilà, j'ai une petite pensée pour eux. Alors aujourd'hui, on va parler d'Auth2, on va parler d'authentification, d'autorisation et évidemment d'OpenID Connect. Ce qu'on ne fera pas en revanche, c'est un cours magistral sur o 2 Il y a plein d'éléments que je ne vais pas pouvoir aborder. Entre autres, les détails d'implémentation, je ne rentrerai pas là-dedans. Et je ne parlerai pas non plus de vulcan puisque c'est dans la conférence suivante. Alors O2, qu'est-ce que c'est O2, c'est un protocole de délégation d'autorisation. La délégation d'autorisation, en gros, c'est euh, euh, permettre euh, de partager ses données euh, sans devoir partager ses credentials, donc euh, son mot de passe. Euh, en aucun cas, O2 euh, ne sert à faire de l'authentification, malgré ce qu'on ce qu peut penser euh, certaines fois. L'authentification, c'est quoi C'est le processus, le fait de s'assurer de l'identité d'une personne. Euh, donc, quelques exemples d'utilisation d'O2 très connus. Par exemple, il y a une application qui s'appelle TweetDeck, que vous avez peut-être déjà utilisée. Euh, cette application, avant qu'elle appartienne à Twitter, euh, existait déjà, et donc euh, se basait sur O2 pour euh, bah, pouvoir euh, euh, envoyer des tweets, euh, supprimer des tweets, euh, agréger des comptes Twitter, etc., pour une personne. Euh, il y a également un autre exemple, euh, qui est une initiative gouvernementale qui s'appelle le CPA, le Compte Personnel d'Activité, euh, et qui permet euh, à des salariés d'agréger de, euh, tous les bulletins de paye dématérialisés qu'ils auraient dans des prestataires de, de coffres numériques, de coffres forts numériques, euh, comme Coffreo, par exemple. Euh, et donc, ça aussi, ça repose sur O2. Et évidemment, il y a des dizaines, des dizaines, voire des centaines d'exemples euh, d'utilisation d'O2. Maintenant, on va faire un peu de terminologie. Euh, quels acteurs interviennent euh, dans O2 Alors, on a d'abord le ressource honneur. Euh, donc, c'est la personne, euh, l'utilisateur lambda, vous, moi, qui va avoir des ressources. Euh, il y a le ressource serveur, c'est euh, l'entité qui va euh, détenir les données protégées de, de l'utilisateur, du ressource ONA. Euh, il y a également l'autorisation serveur, donc c'est lui qui va donner ou non l'autorisation d'accès aux, aux ressources. Et euh, il y a le client, donc euh, généralement une application. Euh, donc dans mon exemple de TweetDeck, euh, le ressource honneur bah, c'est moi, c'est moi qui veux faire des tweets, qui veut envoyer des tweets. Le ressource serveur et l'autorisation serveur ce sera Twitter, et le client ce sera TweetDeck. Maintenant une autre notion importante euh, dans votre 2, c'est les jetons. Alors, il y en a deux, euh, il y a tout d'abord l'access token, c'est l'access token qui va euh, fournir, euh, qui va donner l'autorisation euh, au client d'accéder aux ressources protégées. Euh, il y a aussi le refresh token euh, qui va permettre euh, au client de récupérer un access token euh, quand l'access token euh, a expiré. Je parle d'expiration parce qu'un token, ça peut avoir une durée de vie. Euh, alors courte ou longue en fonction des, des cas d'utilisation. Courte, on pourrait avoir des tokens qui durent quelques minutes euh, ou quelques heures. Euh, auquel cas, euh, si le token fuite, euh, le risque de sécurité est un peu moins élevé, euh, puisque. Euh, la personne malveillante, l'attaquant, pourra se servir de ce token pendant un temps assez réduit. En revanche, on peut avoir des cas d'utilisation où on veut avoir un token qui dure longtemps, donc plusieurs heures, voire plusieurs jours, auquel cas, niveau sécurité, c'est bien d'intégrer un moyen de révocation de ces tokens. Et donc le refresh token, lui, dure évidemment plus longtemps, à une durée plus longue que l'access token, ce qui va lui permettre de renouveler cet access token. Maintenant, une autre notion importante euh, dans le protocole O2, c'est la notion de grant et de grant flow. Alors, il y en a plusieurs, le principal étant l'autorisation code. Euh, c'est généralement à celui-là qu'on pense euh, quand on pense à O2. Euh, c'est le plus sécurisé, le plus utilisé. Euh, il y a un autre grant qui euh, s'appelle le client credential, là, qui est un, un grant un peu particulier qui fait intervenir seulement deux acteurs, le client et, euh, et le, ressource honneur, le, ressource, pardon, le ressource serveur. Le serveur et l'authentication euh, serveur, et euh, pas le ressource honneur. Euh, et ensuite, il y a deux grandes qui sont le, les passwords credentials et, et, et le grand implicite, euh, qui sont deux grandes qui étaient utilisées souvent pour, euh, dans les problématiques de single page application ou d'applications euh, mobiles natives, euh, mais aujourd'hui elles sont vivement découragées au profit d'une solution qu'on va aborder plus tard. Euh, alors, je vais vous parler d'un grand flow, euh, l'autorisation code. Donc, là, ici, on voit bien nos quatre acteurs euh, le ressource honneur, le client, l'autorisation serveur, le ressource serveur. Euh, le workflow démarre de cette manière le client va faire euh, une requête d'autorisation à l'autorisation serveur. L'autorisation serveur va demander au ressource owner euh, euh, son accord pour donner le droit au client d'accéder à ses ressources protégées. Euh, l'autorisation serveur va, une fois qu'il a recueilli ce consentement, euh, va retourner euh, au client un autorisation code. Avec cette autorisation code, ainsi que ses credentials, donc client ID client-secret, qu que le client a obtenu lorsqu'il s'est enregistré auprès de l'autorisation serveur, il va demander un access token, euh, ainsi que le refresh token. Euh, donc le client reçoit cet access token, et ensuite il peut... Euh, en portant cet access token, euh, accéder aux ressources, euh, le, aux ressources honneurs, donc souvent une API, euh, accéder aux informations du ressource honneur auprès de, du ressource serveur. Maintenant, dans le cadre des applications, euh, des single-page applications ou des, euh, ou des applications natives, évidemment, on ne peut pas stocker de secrets euh, de clients et des clients de secret dans ces applications. Pourquoi Parce que dans une application native, il suffit de décompiler l'application et, et de, de récupérer les secrets. Et de la même manière, dans une SPA. Euh, on ne peut pas stocker euh, quelque chose de, de secret dans du JavaScript. Alors, pour ça, il euh, y a ce qu'on appelle le Proof Key for Code Exchange, ou Pixie. Euh, donc ça, ça va nous, nous permettre de sécuriser des applications natives et des SPA. On va voir comment. Donc là, j'ai repris euh, le diagramme de tout à l'heure euh, de l'autorisation code, mais cette fois, je vais y rajouter les éléments euh, qui concernent Pixie. Donc tout d'abord, le client, avant de faire sa première requête, va commencer par générer un code. On va l'appeler le code Verifier. Ce code verifier, il va le hacher, donc récupérer une empreinte, euh, et il va l'envoyer en même temps euh, que sa requête d'autorisation à l'autorisation serveur. L'autorisation serveur va récupérer ce code euh, haché, donc on va appeler le code challenge, et il va le, le stocker. Ensuite, le workflow se déroule normalement, de la même manière que, que sans Pixie. Euh, le client va recevoir l'autorisation code. Et au lieu de faire sa requête avec l'autorisation code et ses clés clients client secret, il va envoyer l'autorisation code et euh, le code verifier, donc le code qui n'est pas haché. L'autorisation serveur va récupérer ce code verifier, il va le hacher et il va le comparer au code challenge qu'il a reçu à l'étape 2. Euh, si ça match, ça veut dire que c'est bien le même client qui a fait la requête d'autorisation et la requête de token. Dans quel cas il accepte et donc euh, euh, il peut, le client va pouvoir accéder aux ressources. Maintenant, quelques librairies d'implémentation de O2. Donc, il y a la librairie de The PHP League que moi j'utilise beaucoup et qui est très activement maintenue, sur laquelle reposent deux bundles Symfony de Tricoder et de The PHP League. The PHP League étant un fork de Tricoder et qui, si j'ai bien compris, est appelé à être le bundle principal à utiliser. Et également l'Aravel Passport est basé sur cette même librairie. Alors maintenant, quel est le problème avec l'authentification Ce que je vous ai dit que le but d'O2, c'était de fournir un access token permettant à son porteur d'accéder à des ressources protégées. Mais je vous ai aussi dit que des fois, on utilisait O2 pour faire l'authentification. Alors pourquoi En fait, c'est que certaines applications font un process O2, récupèrent un access token et vont requêter une API, euh, un ressource serveur qui va leur renvoyer les informations d'un utilisateur et c'est avec ces informations là que euh, euh, le client va, va connecter euh, l'utilisateur euh, alors ça c'était surtout fait énormément avant l'apparition d'OpenID Connect mais c'est toujours le cas aujourd'hui euh, alors quel, quel problème ça pose En réalité euh, un access token ça ne, ce, ce n'est en aucun cas une preuve euh, qu'un utilisateur est connecté. Euh, un access token, euh, ça permet juste à son porteur euh, d'être autorisé à accéder à des ressources. Mais euh, l'API qui va fournir euh, les, les ressources de l'utilisateur, les informations de l'utilisateur pour qu'il soit connecté, elle n'a aucun moyen, elle, de savoir si l'utilisateur est vraiment connecté ou non. Euh, elle n'a pas, pas cette connaissance-là. Là, c'est un, un usage détourné. De plus, euh, un access token, bah, je vous dis, ça a une durée plus ou moins longue. Avec un refresh token, on peut même récupérer, rafraîchir ce token et en récupérer un nouveau. Et, et de ce fait, un client peut récupérer un access token alors que l'utilisateur est déjà déconnecté depuis très longtemps. Donc, en aucun cas, un access token, c'est une preuve d'authentification. Et le problème que ça pose, c'est que euh, en cas d'attaque, de, de, de vol de, de code ou, ou, ou d'access token euh, par un par un code, un code, un autorisation code injection, un access token injection, un open redirect du phishing, peu importe le, le type d'attaque, si un attaquant arrive à récupérer un token ou un autorisation code, il va pouvoir euh, usurper l'identité d'une personne sur un site qui propose, enfin, un, un propose l'authentification de cette manière. Donc ça pose de vrais problèmes. Maintenant, on a vu O2, on a vu que ce n'était pas fait pour l'authentification. Alors, qu'est-ce que c'est OpenID Connect OpenID Connect, c'est une surcouche à O2 qui, elle, est dédiée à l'authentification. Elle est notamment très utilisée pour faire du SSO. Tout le monde, a priori, a déjà utilisé un serveur OpenID Connect. Euh, par exemple, euh, si, si vous connaissez France Connect, c'est une, une initiative aussi gouvernementale euh, pour, qui permet de se connecter au site des impôts, euh, sur le site d'Amélie, euh, au CPA, etc., a priori à tous les services de l'État, est basé sur OpenID Connect. De la même manière, tout ce qui est social login, quand vous allez sur un site et qui a écrit se connecter avec Facebook, se connecter avec Twitter, se connecter avec Google, c'est souvent basé sur du OpenID Connect. Alors maintenant, quelles sont les différences Déjà, une différence de terminologie. Dans O2, on parlait de client. Côté OpenID Connect, on va plutôt parler de relaying party. Côté O2, on parlait d'autorisation serveur. Chez OpenID Connect, on va plutôt parler d'identity provider, d'OpenID provider ou d'IDP. C'est le serveur qui va fournir l'authentification. Alors, une différence de grand flow. Tout à l'heure, on en avait quatre. Côté OpenID Connect, on en a plus de trois. On a toujours l'autorisation code qui fonctionne quasiment de la même manière que pour O2. On a des grandes implicites et hybrides euh, qui sont euh, euh, utiles dans certains cas, mais très limitées. Euh, la recommandation, c'est de systématiquement utiliser autorisation code avec Pixie. Aujourd'hui, euh, c'est l'état de l'art. Il y a très peu de cas où on ne devrait pas utiliser ça. Et euh, grosso modo, le, le plus haut niveau de sécurité sera d'utiliser autorisation code avec Pixie. Euh, maintenant, on a aussi une différence de jetons. Tout à l'heure, on avait un access token, un refresh token. Là, on a en plus un ID token. L'ID token, c'est justement ce qui va porter l'identité de la personne connectée. Un ID token, c'est quoi C'est un JWT. Un JWT qui peut être soit un JWS, soit un JWE. Souvent, quand on parle de JWT, on pense, on pense en fait à JWS, donc un token encodé en base 64, signé, mais qui, globalement, transmet des informations en clair. Euh, par moment, on peut avoir en, envie d'une couche de confidentialité supplémentaire et donc euh, de chiffrer ce token, et donc euh, d'utiliser plutôt JWE. Euh, ce qui fait que le token est un peu plus complexe à, à mettre en place. Euh, et évidemment, personne, celui qui n'a pas la clé de déchiffrement, pourra pas lire les informations qui transitent dans le token. Euh, alors, rapidement, un ID token, c'est fait à peu près de cette forme. Euh, une première structure JSON qui... Euh, qui contient le type, le type du token, euh, des données aussi sur le, le, les algorithmes de signature, de chiffrement, etc. Et potentiellement d'autres données encore, en rouge. En vert, on a une deuxième structure JSON euh, qui contient bah, qui a émis le token, pour qui, euh, quand est-ce qu'il va expirer, quand est-ce qu'il a été émis, et évidemment, toutes les informations euh, de l'utilisateur à connecter euh, les informations nécessaires. On va prendre ces, ces deux structures de JSON, euh, on va les encoder en bas 64, on va calculer une signature dans le cas d'un JWS euh, de ça, et ensuite on va concaténer tout ça avec des points, ce qui va nous donner une, une chaîne de caractères plus ou moins longue en fonction de, de la taille du payload. Euh, voilà, Donc Ça c'est un exemple de JWS. Un JW c'est un peu plus compliqué, il y a plus de concaténation, il y a plus de, de, de parties. Euh, une autre chose, euh, c'est un, un nouveau endpoint qui est le user info endpoint Ce user info endpoint il va donner des informations complémentaires à l'utilisateur qui est connecté. Euh, C'est-à-dire que l'ID token, souvent, suffit à une application, euh, donc à une relaying une partie, à connecter l'utilisateur euh, avec les données qu'il contient. Par contre... Euh, par moment, on peut avoir besoin de données, de données complémentaires, et si l'IDP le propose, eh ben, on peut requêter euh, le user info et récupérer des données sous forme de structure JSON ou JWT. Euh, et l'accès au, au user info endpoint est accessible via l'access access token. Ensuite, un, un autre endpoint euh, qui, pour le coup, existe aussi sur O2. C'est l'enregistrement dynamique de clients qui va permettre euh, ben, de s'enregistrer automatiquement auprès d'un IDP, de consulter euh, c est, c est cet enregistrement et éventuellement de le modifier. Un autre endpoint qui existe aussi sur O2, euh, c'est le Discovery Endpoint. Euh, lui, il va fournir toutes les données de configuration euh, qui vont permettre de, de configurer une relaying party. Euh, donc euh, tout ce qui est euh, tous les endpoints, euh, les scopes supportés, les algorithmes de signature, de chiffrement, tout ce qu'il faut en gros pour accrocher le serveur euh, OpenID Connect. Alors, il y a encore énormément de choses dans l'aspect OpenID Connect dont je n'ai pas parlé. Euh, il y a la possibilité d'avoir un accès offline euh, qui permet, euh, en fonction des scopes qu'on qu demande, euh, qu'on passe, d'effectuer de, des actions même si l'utilisateur est déconnecté. Euh, alors, je pas de cas d'usage, mais euh, je suppose que... que il peut y en avoir. Euh, par contre, attention, si on active ce genre d'accès, euh, les risques de sécurité forcément augmentent un peu. Euh, Je n'ai pas parlé aussi de tout ce qui était euh, gestion de session, euh, donc de single sign out, par exemple, qui peut se faire euh, sur, qui peut être géré soit via front euh, par euh, l'utilisation de cachés, euh, caché, euh, soit par, euh, par back-end euh, avec des requêtes euh, qui vont détruire des, des sessions, etc. Et euh, il y a encore euh, beaucoup de choses dans l'aspect. Maintenant, côté implémentation d'OpenID Connect, il y en a relativement peu. Euh, il y a une librairie de Brain Shaffer qui existe, mais euh, qui n'est euh, plus vraiment euh, activement maintenue depuis quelques années. Mais surtout, euh, il y a le package dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui euh, je sais qu'ils sont en cours de développement d'intégration de, de, d'OpenID Connect. Et. Euh, et peut-être que ça sortira dans la prochaine release. Euh, en même temps, on est dans l'open source, donc si vous avez euh, envie de, de contribuer euh, à, à ça et de vous lancer dans la création d'un serveur OpenID Connect, n'hésitez pas. Pour résumer, il euh, ne faut surtout pas se tromper d'usage. Euh, O2, ça sert à faire de la délégation d'autorisation et c'est tout. Si vous voulez faire d'authentification, euh, c'est OpenID Connect. Et, alors je vais finir par remercier les gens qui m'ont aidé plus ou moins à, à, à faire cette, cette conférence donc merci à Pascal martin euh, qui, euh, qui écrit beaucoup de, de billets sur, sur son blog euh, à propos des conférences et donc ça m'a vraiment bien aidé on n'a pas souvent l'occasion de remercier les, les gens qui mettent du contenu comme ça sur internet gratuitement là j'ai l'occasion alors voilà je le remercie un énorme merci également à Vincent Chalamont euh, pour tous ses conseils euh, dont j'ai pu bénéficier dans le cadre de l'accompagnement des speakers de la FUP. Euh, vraiment, ça a été super. Si vous avez aimé cette conférence, si euh, euh, vous l'avez trouvé sympa, c'est en partie aussi grâce à lui, parce qu'il m'a fait énormément de retours, euh, Voilà, aussi, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit qu sur les slides, etc. Beaucoup de conseils, vraiment merci à lui. Euh, merci à la FUP et à son bureau euh, pour bah, l'organisation notamment du forum PHP. Euh, je crois que c'est quelque chose qu'on apprécie tous. Et merci à vous pour votre attention. Euh, N'hésitez pas à, à aller sur JoinDean, mettre un petit, un petit message, ce que vous avez aimé, pas aimé. Euh, bah, en tant que néo-conférencier, moi, ça me permettra de m'améliorer et pourquoi pas de proposer de nouvelles conférences et, et de meilleure qualité. Et puis maintenant, je vous dis tous à table, puisque c'est l'heure de manger. Malheureusement, un peu chacun de notre côté dû au Covid. Merci. Pour, euh, oui. de conférence. Euh, on a quelques questions qui sont apparues sur euh, le chat. Euh, je vais te les poser. Première question, lorsque l'on utilise le login flow de Facebook, il y a un paramètre BASE. Est-ce que c'est un exemple Un paramètre, pardon BASE. BASE, je ne connais pas. J'ai la, la question qui va apparaître sur l'écran du okay. En attendant, je vais passer à une seconde question. Est-ce que tu la vois là euh, Non. Le problème n'est-il pas que le système bleu plus OpenID plus VWT, etc., est si complexe que la plupart des gens ne font que suivre les tutos de base fournis sans arriver à se poser les bonnes questions Ne faudrait-il pas du coup améliorer la doc côté dans les et des projets de Libre ah ouais, C'est une très bonne remarque, effectivement. Euh, en fait, il y a beaucoup de... de de développeurs qui euh, euh, soit euh, comprennent pas bien euh, le sens d'Open de, de O2 et d'OpenID Connect, euh, soit ne la mettent pas en place parce qu'effectivement c'est c'est compliqué. Il y a beaucoup de quand on est néo euh, néophyte sur cette euh, sur ce protocole, euh, bah, il y a beaucoup de grandes flottes différentes. Alors maintenant, il y en a déjà beaucoup beaucoup moins parce que il y en a certains qui sont vivement découragés donc à ne plus utiliser. Mais mais euh, effectivement il y a beaucoup de choses à faire, c'est compliqué et il y a pas mal de développeurs ouais effectivement qui euh, utilisent mal ou qui ne comprennent pas bien le, le truc. Euh, je dirais que, et moi le premier quand j'ai commencé à travailler sur sur ça, je dirais que bah, j'ai progressé petit à petit en en, en en regardant beaucoup de ressources et puis en, en mettant les mains dedans. Mais euh, je sais pas quel je sais pas quel autre conseil je peux donner à part effectivement regarder en, en réalité vraiment se plonger dedans. Si on fait que effleurer la surface, c'est difficile à comprendre. Je suis d'accord. Ok. Ensuite, une autre question. J'ai vu des gens, je ne donnerai pas de nom, utiliser un token JWT comme access token OAuth 2 Le mélange semble étrange. pardon. Qu'en penses-tu Non, en fait, c'est tout à fait possible. Alors, à mon humble avis, ça, ça pose pas de problème. Euh, ça, ça, ouais, ça, permet de faire porter des informations à l'access token. Après, ça dépend du cas d'usage et ça dépend de ce qu'on va en faire, mais pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Ok. Ensuite, euh, vous dites OO2 n'est pas fait pour l'authentification, mais le flow client credential sert justement à ça, non Non, le flow client credential, ça, euh, ça a un cadre un peu particulier puisque je vous ai dit que le ressource honneur, en fait, le client credential, c'est quand le ressource honneur est le client. Euh, donc, en général, c'est plutôt euh, au sein du même SI. Euh, c'est un appel uniquement de serveur à serveur. Euh, c'est pour moi, ce n'est pas du tout fait pour de l'authentification. C'est vraiment fait pour qu'un euh, bah, service du, du SI puisse euh, s'authentifier et accéder aux ressources euh, d'un autre, autre service, mais euh, dans un environnement de confiance. Okay. Et du coup, dernière question, c'est celle que je t'avais posée initialement. Ouais. Lorsque l'on utilise le Inflow de Facebook, il y a un paramètre base. Est-ce que c'est un exemple Ouais, parce que... non, je sais pas, parce que j'ai jamais implémenté le login post Facebook, donc je, je, j'ai pas d'informations là-dessus. Ça marche. Eh bien, merci pour ces réponses, Karim. Euh, je laisse encore le chat ouvert si tu veux échanger avec les participants. Okay. Et euh, pour nous, c'est l'heure de la pause. On se retrouve à 14h10 sur Livestorm pour la démo de Silius. Et ensuite, les conférences reprendront à 14h30 avec Jean-Pierre Vincent et Kevin Denglas. À tout à l'heure et bonne app.